J'avais envie de partager avec toi les dernières tenues d'idol K-pop que j'apprécie énormément et qui m'inspirent pour des nouveaux looks, alors c'est parti Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. Ok, donc on va y aller directement, rosé, donc de Blackpink, obviously Je pouvais pas ne pas mettre de Blackpink, ça c'était impossible en fait, sa tenue qu'elle a là, déjà un première chose pour moi c'est mes deux couleurs fétiches donc c'était aussi impossible que je ne craque pas pour cet ensemble là, clairement, en plus bah, forcément son blazer rouge à carreaux, les carreaux voilà c'est les tendances de cet automne là, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les tendances coréennes pour cet automne donc si jamais tu veux aller la regarder c'est dans le petit i ou dans la description, tu pourras aller regarder ça tout à l'heure, et ce blazer là il, est... il donne de la structure et j'aime beaucoup surtout que tu as aussi, elle a donc le blazer et ensuite elle a une espèce des ou je sais pas trop un foulard aussi qui est aussi rouge et donc ça fait rouge sur rouge chose que j'aurais absolument jamais fait de ma vie de mettre du rouge sur du rouge mais là ça donne extrêmement bien et oui, je suis trop fan en fait tout simplement et clairement j'aimerais trouver un blazer comme ça parce qu'un blazer rouge à carreaux c'est entre guillemets indémodable et ça va avec tout que tu aies genre un jeans que tu aies une robe, que tu aies une jupe vraiment je pense que c'est une pièce qui peut très clairement perdurer dans le temps sans trop de problèmes et si jamais je trouve des vêtements qui peuvent aller avec certains des looks que je vais te présenter je les mets aussi dans la description comme ça tu peux les checker au cas où ensuite le groupe TWICE dans leur dance practice pour leur chanson I Can't Stop Me, elles ont toutes des tenues en jeans je pense que là tu vois le jeans revisité à peu près de, de toutes les manières possibles et imaginables et il y a vraiment des pièces qui sont absolument magnifiques notamment celle où avec la robe qui est très près du corps avec les détails je sais pas si c'est des fleurs ou des diamants ou j'en sais rien, mais je la trouve absolument magnifique en plus elle a le petit, elle a un petit peu ouverte aussi sur le côté en bas, je trouve ça tellement beau, tellement beau vraiment, et je trouve finalement qu'en voyant ça, ça donne un peu plein d'idées sur comment utiliser en fait la matière du jeans, et je trouve ça pire intéressant, et franchement je te conseille de regarder ces dance practice parce que c'est assez cool de voir en fait toutes ces tenues là, et aussi, je sais pas toi, mais moi clairement dans les dance practice en fait je sais pas pourquoi je regarde les dance practice tout le temps je peux même passer ma vie dessus, enfin dis-moi en commentaire si t'es pareil, mais ouais je peux clairement les regarder en boucle, etc. Alors que j'ai clairement pas prévu d'apprendre la danse, tu vois. Je suis un peu addicte à ça, je sais pas. Ok, je le mets juste ici, juste encore une fois, s'il vous plaît. C'est la coiffure de Lisa parce que je peux pas passer dessus. Elle est tellement belle que voilà, je fais vite. Donc Lisa dans Love Sea Girls, qui a donc sa coiffure noire, dessus blond, dessous, que je trouve absolument magnifique, qu'il faut que je fasse absolument aussi un jour. C'est juste pour remettre un petit coup ici, pour qu'on puisse tous admirer encore une fois cette beauté. Et voilà, c'est tout pour la parenthèse. Et sinon, si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à mettre un petit like. Cette photo là de Yona, ce qui m'a vraiment inspiré c'est l'association du noir avec le beige, mais ce beige très clair, limite un peu un beige couleur chair, et encore une fois simplement à quoi ça me fait penser, ça me fait penser au pull marine serre avec les lunes, donc qui est beige très clair avec les lunes que Jenny porte notamment, ça me fait clairement penser à ça et je pense que je vais clairement craquer une fois pour ce pull, vous allez me voir une fois c'est fini, je vais le porter, j'aurais pas pu me contenir et tout, j'aurais plus d'argent et ce sera fini, mais finalement en fait ce que j'aime beaucoup sur ces pulls qui sont beige très clair avec des motifs noirs, c'est que tu as presque en fait, l'impression que tu as genre des bras de ta alors que c'est pas du tout le cas mais ça fait vraiment très cool et j'aime bien ce style là et je pense c'est aussi pour ça que je suis assez attirée vers le, ce look là de Yona que je trouve absolument sublime et qui est simple, ce genre de pull en fait finalement ça peut être porté avec plus ou moins n'importe quoi je pense que ça peut passer sans trop de soucis alors euh, non vous ne rêvez pas c'est bien une photo d'une tenue colorée je passe ma vie à m'habiller en noir mais cette fois-ci j'ai trouvé que finalement ce pull coloré et ses couleurs allaient relativement bien avec sa jupe. Je sais pas, peut-être que j'ai chopé le Covid entre deux et que ça m'est monté à la tête, mais... mais je trouve ça finalement joli. Alors, est-ce que je porterais ça Je suis pas sûre, mais ça m'a un peu. Ça m'a un petit peu titillée. <rire> D'ailleurs, je tiens à le dire, quand même, c'est important, j'ai acheté un pull violet. Voilà, ce. Mais qu'on se le dise quand même, le noir est une couleur qui est relativement simple à associer. C'est quasiment impossible, on va dire, de faire un faux pas avec le noir. Et c'est pour ça que c'est un peu une couleur confort. Alors, je sais que pour certaines personnes, ça sape un peu le moral, mais pour d'autres, je t'assure que c'est extrêmement facile. Et si tu veux sauver une tenue ou si tu dis il y a un truc qui joue pas avec ma tenue ou je sais pas quoi, essaye d'enlever les couleurs et de rajouter soit du blanc soit du noir et ça va clairement résoudre ton problème. Et puis il y a un bonus, au début je t'avoue que j'avais même pas fait gaffe, mais c'est le haut de rosée. Et si tu regardes bien, en fait c'est que des petits chats qui sont dessus c'est trop cute et c'est clairement le haut de la femme à chat, de la femme cat lady qui essaye de passer inaperçue mais qui fait comme elle peut mais qui a quand même envie de mettre des chats tu vois genre c'est pas du tout moi bien évidemment hein, je... <rire> je vois pas de quoi tu parles mais oui voilà et si tu veux voir plus de vidéos sur la mode coréenne j'ai une playlist dédiée ou alors tu peux aller regarder un autre de mes contenus, allez salut